Alors, allons dans Matthieu chapitre 1 et au verset 18. Matthieu chapitre 1 et au verset 18, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. « Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a, qu a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent,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 Et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas moindre, la moindre d'entre les principales villes de Juda, « Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui ouvrirent et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et merci, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se levant, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archéalus régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer, excusez, dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Quelques observations. Tout d'abord, le récit ici de la naissance de Jésus est dans un contexte historique, vérifiable. Il y a des noms comme Hérode. Hérode, c'était le roi de Judée, établi par les Romains, par le Sénat romain. Hérode n'était pas un juif. Il était un édomite, c'est-à-dire de la tribu d'Édom. Je ne sais pas si on peut le voir sur la carte euh, qu'on a d'Israël. Euh, vous avez, ça c'est Israël, ça c'est la... Le, le, le Jourdain, qui sépare et, et Edom, il dit -là. est de ce côté-là. C'est ici qu'il s'est établi Edom, alors que les Juifs sont là. Les Édomites n'avaient pas aucun droit légitime sur la royauté. La royauté en Israël devait être exercée par un membre du peuple juif et de la tribu de Judas. Ça, c'est Dieu qui a établi ça comme ça. En Israël, chaque tribu, elle a une fonction particulière et Judas a cette fonction, ce privilège qu'un des leurs a été établi le roi d'Israël. Et je vais dire deux, trois mots euh, davantage sur David euh, tout à l'heure. Mais, euh, donc, c'est peut-être un et il était haï par les Juifs. C'était un homme cruel. Il a tué ses, deux de ses femmes. Il a tué deux de ses fils parce qu'il il était complotiste. Il pensait que tous complotaient pour le tuer. Et, et puis, il, il les a tués carrément. Et il avait ordonné qu'à sa mort qu'on puisse tuer, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, qu'on puisse tuer euh, un certain nombre de prêtres ou de Juifs. Hein juste pour empêcher que les Juifs se réjouissent de sa mort. Alors, mais ceux qui étaient avec lui, qui devaient exercer ce jugement-là, eh bien, quand il est mort, ils, ils n'ont pas touché à rien. Au contraire, ils trouvaient ça tellement abject, ce, cet ordre-là, qu'ils ne l'ont pas exécuté. Et tout le monde s'est réjoui de la mort d'Hérode. Parce qu'il était un homme cruel, puis il n'y avait pas d'affaire là. Mais Israël était tombé bien bas. Dieu, quand il a établi une dynastie à David, le roi David, mille ans plus tôt, David, ok, c'est vers 1040 à peu près euh, qu'il a commencé, euh, et. Euh, euh, il a fait une alliance et des promesses à David. Il lui a dit, je vais t'élever, je vais te faire une dynastie et je vais faire en sorte qu'il y ait toujours un, quelqu'un de, de tes descendants qui va s'asseoir sur le trône à condition, parce qu'il y avait deux éléments dans l'alliance. Qu'il faisait avec lui une alliance inconditionnelle, choisie par Dieu, c'est lui qui décide. Mais il y avait l'autre euh, euh, article, si on veut, là, qui était conditionnel à l'obéissance des rois, des descendants de David, comme Salomon, euh, Roboam et tous les autres. Alors, s'ils étaient fidèles, s'ils gardaient la loi, là, ils pouvaient avoir un successeur, perpétuellement jusqu'à l'avènement du grand descendant de David qui est le Messie. On verra ça juste dans quelques instants. Donc, euh, c'est historique lorsqu'il parle de Hérode, lorsqu'il parle de Quarinius. Allez vérifier sur Wikipédia, vous allez trouver ces noms-là qu'ils existent bel et bien et aux époques dont l'Évangile parle. Il ne va pas raconter, Wikipédia ne racontera pas l'histoire biblique, là, mais juste pour, vous allez voir que ce sont des personnages qui ont existé euh, effectivement. J'aimerais attirer votre attention sur l'origine de Jésus. Bon, la manière naturelle pour que quelqu'un, qu'un enfant vienne au monde, c'est comment? D'accord, ne soyez pas trop détailleux là, mais. Ah! C hein? Naturellement, un homme et une femme se rencontrent. Oh, c'est bien ça. Se rencontrent et bon, euh, la femme tombe enceinte. Je comprends, j'ai une expérience, hein, vous savez là, vous en faites J'ai eu cinq enfants, j'ai 16 petits-enfants, alors. Euh, D'accord Depuis le commencement, c'est l'être humain se perpétue, se renouvelle, se multiplie de cette manière-là, exclusive. Il n'y a pas d'autre manière. Aujourd'hui, avec la science, on est capable de de contrecarrer ce, ce moyen-là, mais la manière naturelle, c'est homme et une femme, et voilà, ça donne un enfant, et puis l'autre enfant il grandit, puis à son tour, et ainsi de suite. Si Dieu avait procédé de la, cette manière-là, mettons qu'il n'aurait été pas différent des, des êtres humains. Mais puisque Dieu est Dieu, Comment est-ce qu'il peut tirer son épingle du jeu et convaincre les hommes que c'est lui qui est en train d'agir? Alors, il va procéder de manière qui n'est pas toujours naturelle. Ainsi, Jésus, qui existait de toute éternité, si on avait le temps, on regarderait, tous ces passages-là, Jean 1.1, 1, on a déjà étudié ça, les membres. Euh, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole est devenue chère. Et elle a habité parmi nous, comme dit l'apôtre Jean, pleine de grâce et de vérité. Et on a, on a vu, on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Extraordinaire. Juste à lui tout seul, ce passage-là hein, nous donne l'identité de cet enfant qui existait de toute éternité. Et là, maintenant, le père et le fils, ils font une entente, ils font une alliance entre eux. Et ils font, ils ont conçu un plan pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité était déchue on le sait qu'elle l'est. Elle, elle est sous la domination de la mort. Aucun être humain qui est venu sur la terre et qui ne soit pas mort. Et aujourd'hui, ça continue à mourir par milliers et par millions. Et nous, un jour, nous allons mourir. Et nous allons nous présenter devant Dieu. Parce que Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, il est le propriétaire de tout ce qui existe. Tout ce que les, les hommes de science font, ils ne font que découvrir qu'est-ce qui appartient à Jésus et à son Père. Il est écrit que c'est Jésus qui a tout créé, tout lui appartient, le Père lui a tout donné en héritage. Et euh, ici, donc, Dieu, il envoie un ange pour annoncer un message. Il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre, il veut agir de manière, là c'est son fils, là, qui, euh, dont il s'agit. Alors, il envoie pas n'importe quel ange, mais un des grands anges qui, qui, qui sont dans le ciel, un nommé Gabriel. Et puis, Gabriel, il s'en va à rencontrer Marie que Dieu avait choisi euh, pour faire arriver son Fils. Et il est écrit que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle est devenue enceinte du Fils de Dieu. Par l'origine de cet enfant-là, non seulement c'est un ange qui vient l'annoncer d'une façon, euh, façon spéciale, mais l'Esprit de Dieu, je ne sais pas comment il s'est pris, mais puisqu'il est Dieu, il sait comment faire. Et il a conçu cet enfant dans le sein de Marie. Et Marie est tombée enceinte. Et là maintenant, tout le développement humain, c'est selon la nature. Là, ça nous ressemble à tous. Nous aussi, quand on a été conçu par papa, on a eu un père humain. Le développement s'est fait naturellement. Et à partir de là, alors, la conception a été miraculeuse, mais tout le reste était humain, naturel. Parce que Jésus devenait un homme. Alors il, il s'est solidarisé avec la race humaine et, et il s'est développé. Et, euh, et donc, son origine, elle est céleste. Il dira plus tard, jusqu'à maintenant, dans les récits de la naissance de Jésus, Jésus ne dit pas un mot. Il n'a pas encore rien dit. Il n'a pas encore rien fait. C'est les anges qui parlent de lui. C'est les prophètes qui parlent de lui. C'est l'évangéliste qui parle de lui. Mais quand il a commencé son ministère, il a dit aux Juifs, il leur a dit, « Vous êtes d'en bas, moi je viens d'en haut. » Il était parfaitement conscient de son origine. Il vivait dans l'éternité et il sait c'est quoi l'éternité. Il n'a pas besoin qu'on l'enseigne là-dessus. Il n'a pas besoin de philosophie là-dessus. Il sait comment c'est dans le ciel. Il connaît son Père parfaitement. Il est capable d'en parler. On dit des fois, euh, « Oui, il n'y a personne qui est revenu des morts pour nous dire comment c'était. Ben »« Mais non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ben »« Mais non, il est venu, lui. Tu » sais? Il est d'abord venu, et après ça, il a vécu pendant 33 ans. Fait il sait c'est quoi d'être euh, être un être humain, d'avoir faim, d'être fatigué. Il a tout expérimenté. Qu'est-ce qu'on expérimente sauf le péché quelle puissance! Quand je réfléchis, quand je vois ma faiblesse, ma faillibilité, je, je tombe en admiration devant Jésus. Comment, Seigneur, tu as été capable de résister à toutes les tentations. Tu étais entouré de femmes, tu n'en as jamais convoité une. Tu pouvais avoir les richesses de tout le monde. Il y avait des gens riches qui étaient autour de lui. Il ne possédait rien sur la terre. Il dit à ses disciples Réfléchis avant de me suivre, parce que j'ai juste une roche là pour mettre ma tête pour coucher, en vous la dire. Je n'ai pas de place, je n'ai pas un hôtel. Si tu me suis là, tu vas vivre comme moi. Et moi, je m'en vais à la croix. Je passe par là, et puis je remonte au ciel. Mais en passant par la croix, ça c'est mon chemin. Veux-tu me suivre? Pense-y deux fois. Parce que ce n'est plus le temps, une fois que tu me suis, ce n'est plus le temps de retourner en arrière. Beaucoup sont retournés parce qu'ils n'étaient pas déterminés à le suivre. Jusqu'au bout. Il y a un chant que j'aime, il dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Et il y a un commandement qui dit, une exhortation, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Suivre Jésus, les amis. Ce n'est pas juste de dire, « Ah, ben moi, je crois en Dieu, et puis après ça, vivre comme on veut, puis ne pas s'occuper de lui. » Oubliez ça. Le Seigneur ne vous reconnaîtra pas parmi ses disciples. Croire en Christ, c'est comme le mariage. Quand tu te maries, tu t'engages. Pas vrai? On, on s'engage jusqu'à quand? Jusqu'à l'année prochaine? Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou jusqu'au retour du Seigneur. Hein? Comme on dit dans notre langage évangélique. Euh, mais l'engagement, comme disciple de Jésus, il est à vie. Et les conséquences de cet engagement-là vont se continuer, se prolonger dans l'éternité, où le Seigneur Jésus nous donnera un corps nouveau. Alors, ici donc, Jésus, il est né d'en haut. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera appelé Fils de Dieu, Luc. Le... Donc, il a une identité absolument unique. Et, euh, et savez-vous qu'est-ce qui est écrit dans Jean euh, chapitre 1 euh, Jean chapitre 1, écoutez là, si, euh, dans Jean chapitre 1, il est écrit que Jésus est venu vers les siens, mais personne ne l'a reçu.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 il n'était même pas encore marié, il était encore juste fiancé. Et euh, donc, Jésus est né d'en haut. Il est né de l'Esprit de Dieu. Et chose intéressante, dans Jean 3, il parle de la nouvelle naissance, que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut également que n'importe quel croyant, n'importe quel disciple, naissent d'en haut, qu'ils naissent par l'Esprit de Dieu, naître de Dieu. C'est Dieu qui est papa. Il n'y a pas un papa humain dans la nouvelle nature que le Seigneur crée en nous, qu'il fait de nous. On a un seul papa dans le ciel comme croyant, comme disciple de Jésus. C'est lui qui est mon papa, direct, comme Jésus, son papa, direct, c'était Dieu, et non pas Joseph. D'ailleurs, Jésus, il a eu une mère humaine, mais il n'a pas eu un père. Dans le Coran, chez les musulmans, il, la même chose, ils vont nommer Marie, comme sa mère, mais il n'a pas de père. Ça m'a donné un argument avec un, un ami musulman. Dis, mais il n'a pas de main, donc, ah! Il dit, mais comment ça se fait que, explique-moi, comment... Mais il dit, Allah dit que ce n'est pas mon esprit qu'il le fait devenir. Alors, je suis allé voir dans le Coran. Parce que je lui ai demandé, la semaine d'après, c'est quoi la, la, la sourate, le verset, où est-ce que as, tu m'as dit ça? là Alors, euh, il m'a dit, je ne sais pas la sourate, mais va dans Mariam, et tu vas le voir. Alors, je suis allé voir dans Mariam, et puis dans le Coran, puis j'ai lu, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Mais entre crochets, le traducteur, il met le nom de Gabriel. mais toujours est-il. Alors, je dis mais pourquoi vous avez de la misère à dire qu'il n'est pas le fils de Dieu? Si c'est par l'esprit de Dieu qu'il l'a qu créé, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux d'appeler Jésus le fils de Dieu? Il ne savait pas quoi répondre. Là, il trouvait des, fuis, des faux fuyants. Et ben, je dis, non, mais Hassan, attends, reviens, dis-moi, réponds à ma question. Tu, tu, tu, sais, tu me répètes toujours la même chose, mais, mais dis-moi, pourquoi vous avez de la misère? Et il l'est ou il ne l'est pas? Si tu parles l'Esprit, donc Mahomet, il a eu un papa humain, puis il a eu une maman humaine. Mais vous dites que Jésus n'a pas eu de père humain. Donc, ah, voyons. Donc, je dis, soyons conséquents. Voyez le, le, le point. Euh, Jésus n'a pas de père humain. C'est pour ça qu'il parle mon père. Mon Père, mon Père qui est dans le ciel, mon Père qui est dans le ciel. Sa référence tout. Est... Et nous, notre Papa, comme croyants, notre Papa, n'est pas notre Papa terrestre, hein, notre Papa céleste. C'est de la nouvelle nature, en Christ, c'est Dieu qui est directement mon Père. Tu entends ça, mon frère, ma soeur es-tu capable de le dire? Dieu est mon Père. Es-tu capable de le dire? Avec conviction. Es-tu capable? Il y en a qui veulent s'essayer. Il y en a qui veulent dire à voix haute. Dieu est mon Père. le ah bah papa, hein? Il est, mon papa. Il est mon papa. Ah ça me touche. En préparant ça, encore hier là, suis dit oui, c'est Jésus est né d'en haut, puis tous les disciples sont nés. Vous lirez un Jean, juste un Jean, cinq chapitres, six références. sept références à naître de Dieu, naître de Dieu. Mais ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas de péché. Gloire à Dieu. Ça, ça me réjouit, ça me touche. Et euh, la deuxième chose que je veux attirer l'attention, c'est l'accomplissement des prophéties. Ça, c'est extraordinaire, là encore. Euh, si on veut être scientifique, allez, ceux qui ont l'esprit scientifique, qui y n'importe quel scientifique ici, là, ok il y a des prophéties lorsqu'il dit euh, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça a été annoncé, euh, les amis, je vais vous le dire. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ que cette prophétie a été faite. 8e siècle, à peu près 700 quelques années, 730, 740, peut-être 730. Et euh, imaginez quelqu'un qui fait une prophétie là, et, et là, elle va s'accomplir là. J'avais dit à un juif à un moment donné qui m'avait. Était, quand on est allé en Israël, je lui ai dit Moshe, oui, mon ami Moshe, je garder son nom. Je lui ai Moshe, qu'est-ce que le Messie annoncé dans l'Ancien Testament devait faire, dire ou faire que Jésus n'a pas dit et n'a pas fait? dis nous Il prend un moment pour réfléchir. Et là, il dit, « oh vous savez, on n'est pas supposé parler avec les clients de ces sujets-là. Ah, tu moché, moché, non, non, non, reviens, reviens. Qu'est-ce que le Messie... » Et là, j'ai changé ma question. Je dis, « Mais qu qu'est-ce qu que Jésus a dit, puis a fait, que le Messie ne devait pas faire ?» Parce que vous savez, nous on sait qu'est-ce que le Messie doit faire et doit dire. Tout est écrit dans l'Ancien Testament. Il ne voulait pas répondre, il ne savait pas quoi répondre, et puis euh, finalement, il était un petit peu embarrassé. Mais retenez ces questions-là, si vous parlez avec euh, euh, un ami juif, euh, une des questions que vous pouvez lui demander. Tout est là. Est-ce que Jésus... Afin qu'est-ce Il a accompli les prophéties, oui ou non C'est la question. Les apôtres, dans tout le livre des actes des apôtres, lorsqu'ils allaient dans les synagogues, là où on étudie l'écriture du matin au soir pour, pour certains, et tout ça, et qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils sortaient les prophéties de l'Ancien Testament, puis ils leur disaient, ben, regardez, Jésus les a accomplis, il a tout fait. C'est lui le Messie. Et beaucoup croyaient, et d'autres, au contraire, ils ne croyaient pas. Mais c'est tout ce qu'ils faisaient. Prophétie, accomplissement, c'est tout. Et donc, euh, la, la, la Vierge enfantera, et c'est une Vierge. Ou une jeune, la jeune fille, fille c'est toujours l'équivalent dans la langue hébreu comme grec, il parle d'une vierge, une jeune fille qui n'est pas mariée. Donc, parce qu'en Israël, ce n'est pas comme aujourd'hui. Si euh, un homme ou une femme couchent ensemble en dehors du mariage, c'était la peine de mort dans certains cas. Donc, euh, ce n'était pas dans la culture, ça pourrait peut-être arriver, c'est ce n'est pas dans la culture générale. Alors, ici, Marie, elle est une jeune fille. Elle est fiancée, mais c'est une jeune fille. Elle est vierge. Et le prophète dit, Dieu lui dit, « Voici un signe. » Ça n'aurait pas été un signe s'il n'avait pas été une jeune fille. Mais comment est-ce que qu'une vierge peut tomber enceinte, naturellement? Allez voir, est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, j'ai déjà entendu mon père m'a raconté une histoire à là, mais bon. Mais c'est une vierge. C'est ça la prophétie dit. Et voici ce qui est arrivé, c'est que Jésus est venu par une vierge. Un accomplissement d'une prophétie faite il y a 730 ans à peu près. Imaginez, on est aujourd'hui en 2022, puis on dit quelque chose, que quelqu'un fait une prophétie, que ça va arriver dans 700 ans. Donc en 2700 quelque chose. Qui va être là parmi nous? Il n'y a plus personne. Hein? Toi, tu vas être là. <rire> tu vas être, il va être revenu. Ça, c'est hein, bon ça. Dans, on ne peut pas, comment, comment, mettre, comment faire le suivi avec ça, avec 700 ans? Il y a certaines prophéties où c'est David qui les a faites là, qui sont citées là. C'est David, là, mille ans avant. Et là, voilà maintenant qui s'accomplissent par Jésus, par la naissance de cet enfant. Comment défaire ça? Comment argumenter contre ça, d'une façon raisonnable? Il n'y a pas d'arguments qui peuvent défaire cette réalité-là, cette certitude, en tout cas. Donc, l'accomplissement des promesses, il, euh, non seulement d'une vierge, mais le lieu de sa naissance, Bethléem, c'est Christ. une autre prophétie, euh, qu'il naîtrait à Bethléem. Et où est-ce que Jésus est né? À Bethléem. Qu'est-ce qu'elle a de spécial Bethléem? C'est la ville de David. C'est là que David est né. Et Jésus a... Il, il dit euh, dans Luc, l'archange la Gabriel dit que Dieu va donner à Jésus on va l'appeler Fils du Très-Haut, et Dieu va lui donner le trône de David, son père. ses descendant sur le plan humain, ok, de la chronologie. Jésus descend de David, donc il, est, il a une prétention légitime au trône. Il est dans la suite, là. Oui, même si la suite, il y en a eu beaucoup qui n'étaient de, plus descendants de David, mais le dernier, le Jésus, le Messie, tel qu'il était annoncé par Dieu, qui l'a annoncé à David lui-même, qu'il va faire venir quelqu'un qui va régner sur son trône éternellement. Pas juste quelques années. Or, le trône de David c'est il règne sur Israël, David, n'est-ce pas Et Jésus va régner sur Israël, sur la terre, et le seul moment où on peut le voir, où, quand est-ce que ça va se passer, c'est durant le règne de mille ans, tel que c'est annoncé euh, dans le livre de l'Apocalypse. Et euh, donc, il lui donne le trône de David, ça j'aurais aimé vous parler plus. Parce que beaucoup de choses sont reliées à cette vérité-là, euh, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Et non seulement Jésus va régner sur Israël comme peuple, mais il va aussi régner sur le monde. Regardez avec moi dans Daniel si euh, vous voulez, sinon vous pouvez juste écouter et suivre Est-ce que beaucoup ont lu Daniel? Vous avez tous lu Daniel? Alors, Daniel chapitre 2, ici, euh, on va se concentrer juste sur deux visions que Daniel a eues de la part de Dieu. Chapitre 2 et au verset 44, là. Verset 44, euh, parce que. Bon, là, Daniel, il défile un peu la vision que le roi avait eue, et là, il est en train de lui expliquer. Et dans son explication, verset 44, il dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Hein? Qui ne sera jamais détruit. Même l'Empire romain a été détruit. Tous les empires finissent par être détruits. L'Empire américain sera détruit. L'Empire chinois sera détruit. Peut-être on ne le verra pas, mais ils le seront comme tous les autres empires à travers les siècles. Tout finit par... Mais Dieu, il va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, un royaume éternel, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là qu'il vient de mentionner, et lui-même subsistera éternellement. Et un peu plus loin, dans le chapitre 7, dans le chapitre 7 et au verset 14, euh, mettons 13, alors, c'est une autre vision euh, où, euh, ici, Dan Daniel dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. « On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. » Qui va dominer le monde dans l'avenir Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce Fils de l'homme qui s'approche, j'aime cette expression de l'Ancien des Jours. <rire> Quelle belle appellation pour Dieu, hein? L'Ancien des Jours. Et on donnera à ce Fils de l'homme la domination et le royaume durera toujours, sur toutes les nations de la terre. Vous voyez la distinction entre le trône de David sur le peuple d'Israël et vous avez le règne de Jésus, de ce Fils de l'homme, sur tous les peuples. Et on voit ça, cette réalisation-là de cette promesse euh, dans l'Apocalypse. Dans le... Ok, on va arrêter ici pour ça. Et euh, donc Jésus, ça c'est son futur. Euh, son futur, euh, c'est que il va revenir. Il va prendre son Église avec lui. Les belles, là, il va l'épouser là, tu sais, en langage humain. Il vient la chercher, il vient l'enlever, comme on enlève quelqu'un juste du milieu du monde hostile à lui il vient la chercher dans un temps de paix il n'y a pas de guerre autour d'une façon comme ça va se passer après mais il l'enlève pour être toujours avec lui moi je, quand je regarde à l'avenir je, je ne regarde pas pour voir l'antéchrist je ne regarde pas pour voir l'antéchrist ni le gouvernement mondial c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse, c'est de voir Jésus. Je m'attends à l'enlèvement. C'est à lui que je regarde. Regarde pas aux, aux événements. Oui, on jette un coup d'œil. Mais notre espérance, elle est sur Jésus, les amis. Elle est sur lui. Jésus a dit, quand toutes ces choses-là vont arriver, n'ayez pas peur. Si on a peur, on est angoissé, ben là, on est comme le monde qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant et qui attendent un jugement, et qui vont avoir tellement peur quand Jésus va apparaître là. Non. Nos yeux sont sur notre Papa. On a hâte de le voir, de le regarder dans les yeux, de voir sa beauté, et sur Jésus, notre Sauveur. Nous avons hâte de le voir. Dans 1 Jean chapitre 3, il nous dit que nous serons semblables à lui en ce jour-là. C'est pas magnifique. Quelle philosophie peut, peut charrier autant d'espérance? De, de, il n'y en a pas. Tout ça, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et, euh, et je vais terminer euh, en disant... Juste en rappelant, qu'est-ce que les, les, les, les mages, est-ce qu'ils étaient tristes de venir voir Jésus? Ils sont partis de peut-être 600 kilomètres qu'ils ont fait à d'autres chameaux. Et ils arrivent là à Jérusalem. Et est-ce qu'ils étaient tristes? Pour faire autant de chemin? Ça, ça me dépasse. Comment ça se fait que... En tout cas, ils viennent. Il dit On a vu son signe. Comment tu as su ça, le gars Peut-être qu'il y avait des juifs dans, cette, dans ces contrées-là. Ils ont lu la Bible que ils ont vu peut-être dans Genèse, lorsque Jacob, il dit Un astre sort. Hein? Un astre sort de Jacob. Est-ce que c'est ça On ne sait pas. Mais toujours, ils n'étaient pas tristes. Ils sont venus. Où est-ce qu'il est, le. Les anges, quand ils ont apparu, on l'a vu tantôt, est-ce qu'ils étaient tristes? Ils ont chanté, célébré. Pourtant, le salut n'est pas pour eux. Mais ils aiment leur créateur. Ils aiment le chef. Leur chef. Il le voit venir, il est devenu un enfant. Ils sont dans l'extase. Ils ne comprennent pas. Ça les dépasse. Ils sont heureux. Ils chantent et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont partager la bonne nouvelle avec les bergers. Les bergers s'en vont quand ils voient Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont tristes? Heureux, sont joyeux. Et qu'est-ce qu'ils font après? Tout de suite? Est-ce que leur joie est restée entre eux? Ils sont sortis de là et ils sont allés en parler, parler de Jésus à tout le monde. La prophétesse Anne, pas la prophétesse, mais c'est cette femme fidèle qui était dans le... Dans la, elle avait 80 ans et elle était dans le... pas la tombe, mais, excusez, dans le temple. Elle était dans le temple. Continuellement, elle apprend la nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette dame de 80 ans? Elle s'en va, elle sort et elle en part avec tous ceux qui attendaient l'espérance d'Israël. Alors, faisons comme eux. Réjouissons-nous, célébrons et allons en parler.